le courant d'eau entre les deux nous avons le ballon qui balotte c'est très bien donc petit exercice pour la semaine prochaine 10 lieux de ballon, 10 lieux de courant <rire> ça c'est fait